toujours facile de trouver son chemin. Ça, C'est pas grave. Oh. Ah, pas grave toi hein C'est un là hein. C'est raccourci pour éviter la route <rire> Rose. Ah bon il n'y a combine rouge, casque rouge, chaussure, chaussure. rouge. C'est Thibaut, tu Regarde le câble par la gauche, j'aimerais lui faire le câble. Ouais, non, mais c'est ça, c'est Ah, ouais, ouais, d'accord, le retour, c'est déjà ça. Ouais, tout tout non, tout tout de On dit C'est ce qu'on C'est cool, hein, fait C'est C'est pour vérifier le jour. En fait c'est ça. Pour bien pour on pas... oh, une... juste... ouais. ah, je... ouais. une... a On ouais. ouais. Moi je fais pas une photo. Oh il est caché. Ah oh, le voilà. Ah quel silence. Ah c'est beau C'est une belle gueule, hein? L'arrivée des fous. Non mais c'est l'image ouais. de fin ouais. Ouais. Ah bon ouais.